Oui tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, J'ai un truc à vous dire Je vais choisir euh, ben Vous allez choisir entre trois skins Et ça va devenir mon skin principal Donc Entre trois skins Que je voudrais que vous choisissez Ou même plusieurs, les skins que je voudrais que vous choisissez On va tout en haut Alors Il y a super héros Uh, Alto du Crépuscule. Il y a. Um, où il est où il est uh, Focus. Et. Uh, Capitaine Glorieuse. Et. Tegan. Je voudrais, je voudrais que vous choisissiez entre ces trois skins. C'est. 1, 2, 3. 4. 5 skins, c'est 5 skins, s'il vous plaît. Et dites-moi euh, dans les commentaires, et ça deviendra mon skin principal. Allez, ciao.